Non, je dis que euh, je dis alléluia à ton témoignage parce que de nos jours les jeunes ne parlent pas de Dieu donc c'est formidable de ne pas avoir honte. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir honte de son évangile car c'est la puissance de Dieu à tous ceux qui croient. Donc continue. Amen. Dieu, ton travail, Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia, madame. Ma soeur, ma soeur plutôt. On c est, est ça. Ah, nous, a... nous sommes sur la même longueur d'onde. amen, Amen, amen, amen. Le nom de l'éternel soit glorifié en ce matin. Amen, amen, voilà, amen. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, qui prêtent ça. Ouais, je te dis ça. Pas hein. évident. Il y a... Non. Parce qu'il faut.. Il... je ne sais pas. A... C'est la honte, c'est je ne sais pas quoi. Mais celui qui parle pour l'éternel, Dieu a promis. Amen. Et son, son, son, sa parole, elle ne retourne pas ne retourne à part, retournera pas à lui sans effet sans effet. Amen madame, la madame. madame. Un très voilà. courage. Amen amen ma ouais. ça amen Amen ouais. <rire>